Allez, j'aime, j'aime pas, Warhammer 40k, c'est parti alors j'aime bah, évidemment les figurines, <rire> elles sont magnifiques, euh, moi je suis particulièrement euh, fan euh, des figurines, parce que bah, voilà, quand je joue je veux des jouets, hein, tout simplement, <rire> j'aime bien ça, et euh, là bah, il faut quand même reconnaître que euh, Warhammer euh, 40K, et notamment Game Searchup, euh, a un gap par rapport euh, à la concurrence, non seulement au niveau du détail euh, des figurines, mais aussi et surtout au niveau des poses, au niveau du dynamisme, euh, au niveau du caractère des figurines, euh, franchement, je pense qu'on est loin euh, devant la concurrence. Et euh, franchement, ça, j'aime. Du coup, j'aime pas euh, le fait qu'il euh, y a quand même pas mal de ces figurines qui seront euh, moches dans deux ans. Voilà. Euh, je, il m'est arrivé de ressortir euh, des vieilles figurines, notamment des figurines de confrontation. Donc un jeu qui a plus de 20 ans, et franchement ces figurines, elles ont plus de 20 ans, elles n'ont pas bougé. C'est toujours l'excellence, et d'ailleurs je connais même des peintres professionnels qui euh, continuent à peindre des figurines de confrontation, parce que franchement c'est l'exaltation totale. Ressortez euh, un Space Marine euh, d'il y a 20 ans, il y a quand même de fortes chances pour que vous vous demandiez ce que vous avez dans les mains. Euh, voilà, donc euh, forcément il y a une forte progression dans la qualité des figurines de Games. Mais malheureusement, à cause de cette forte progression, eh ben, il peut y avoir une vraie dichotomie visuelle euh, qui s'installe euh, sur votre table. Et euh, ben, on dit que on garde ces anciennes figurines et que c'est ça qui fait que Games est ultra présent euh, dans l'univers ludique. Parce que les gens ont acheté leur armée euh, il y a des années, certes. Mais franchement, les Space Marines d'il y a 10-15 ans, fou, euh, faut avoir envie de les aligner. Quoi. Alors, j'aime, paradoxalement, euh, moi j'apprécie beaucoup la profondeur du fluff euh, de Games Workshop, même si je sais que je suis loin de faire l'unanimité. Et je regrette que euh, la communauté, et notamment la communauté qui porte, à savoir les, les hardcore gamers, euh, bah, tout simplement bypass, bypassent, voire se vante de euh, bypasser toute cette moitié euh, du livre euh, c'est vrai que ça a un peu tendance à s'embourber euh, mais malgré tout je pense que euh, ça manque pas d'intérêt euh, qu'il faut s'y référer et euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des sites qui sont exclusivement réservés au fluff et qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont leur communauté et voilà c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup franchement le fluff de 40k pour moi il défonce. Alors oh, par contre Évidemment, ce que j'aime pas, c'est euh, à la fois la rédaction et euh, la traduction euh, de ce fluff. Alors, je vais mettre l'accent sur la traduction parce que je connais pas la version euh, VO et donc je ne peux pas culpabiliser la rédaction, mais je crois savoir que voilà, hein, ce n'est pas, pas la folie. Euh, mais voilà, c'est souvent mal écrit, en tout cas, euh, sur, c'est très très souvent mal traduit. Et il m'est déjà arrivé euh, de m'intéresser au fluff et même aux règles du jeu et de me retrouver face à des phrases, tout simplement, qui ne veulent rien dire. J'aime euh, l'excitation, cette espèce de papillon que j'ai euh, lorsqu'il y a une nouvelle boîte. Euh, ça, je dois avouer que je ne me l'explique pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi euh, 40K me fait cet effet. Plus précisément, Games Workshop me fait cet effet, et pas les autres. Parce que c'est vrai que les autres ne me font pas cet effet-là. J'attends hein, les sorties de Légion euh, comme vous, euh, j'attends euh, les sorties euh, de Malifaux ou, ou, ou d'autres jeux, mais ça ne me crée pas l'émotion que me crée systématiquement euh, la sortie d'une nouvelle euh, boîte, d'un nouveau euh, starter, d'une nouvelle patrol box euh, de chez Games. Alors, peut-être que leur système économique est super bien verrouillé et qu'ils maîtrisent vraiment bien le sujet, mais il n'y a qu'eux qui sont capables de me donner envie d'acheter leurs produits à ce point. Et en ça, je dois avouer que cet effet que ça me fait dans le bidon, je trouve ça vraiment kiffant et eh ben, du coup forcément euh, j'aime pas le fait que euh, des boîtes j'en achète plein <rire> euh, pourquoi euh, bah déjà pour le porte-monnaie c'est pas forcément bon mais surtout et aussi parce que euh, j'aurais rarement le temps de les monter euh, J'aurais quasiment jamais le temps de toutes les peindre et donc j'ai définitivement pas le temps euh, d'y jouer. À chaque fois, il y a une nouvelle boîte qui apparaît, les Alpayers, euh, euh, le nouveau Patrol, les grosses boîtes qu'il y avait eu, là, les, grandes, les grandes larges, Là, j'avais acheté celle d'Eto. Voilà, tout ça c'est resté dans les placards, euh, c'est euh, soit à moitié monté, soit, soit monté totalement, à moitié sous-couché... Euh, rarement voire euh, jamais euh, totalement peint, et donc ben, définitivement pas joué. Et ça c'est mon gros problème euh, pour euh, Warhammer 40k. Alors je sais que les jeux sont euh, slow grow, euh, mais moi je trouve qu'on n'a pas le temps euh, de profiter d'une boîte avant qu'une autre sorte. Vous allez me dire que je peux pas oublié d'acheter, mais je viens de vous dire que de toute façon j'arrivais pas à résister. Et du coup, bah, comme je n'arrive ni à monter, ni à peindre euh, mes figurines, eh ben, je ne peux pas me présenter euh, face à un joueur qui, lui, pour le coup, a une antériorité de 10 ans et qui a euh, 2500 points euh, de pain et qui peut euh, bah, forcément jouer euh, tous les samedis. Ce que moi, je n'arrive pas pour l'instant à faire. Ça, franchement, j'aime pas. J'aime pas euh, bah, l'absence euh, d'activation alternée, quoi. Ben franchement, là, les gars, je veux pas être méchant, mais on, on vit dans un autre monde, quoi. Euh, comme toute personne qui joue à autre chose euh, au niveau du jeu de figurines, euh, ben, la V9, c'est encore de, de, de l'absence d'activation alternée, et, euh, et ça, c'est juste, c'est juste pas possible. Moi, ce que je comprends pas, c'est que la Games, euh, Games Workshop nous a proposé, hein, la gamme nous a proposé tout un ensemble de, de produits en activation alternée, Warcry, Kill Team. Même avec AOS, on commence à avoir des interactions, des réactions. C'est-à-dire qu'on est capable d'être en réaction du, du, du tour de l'autre, de pouvoir faire des, des, des contre contretirs ou des choses comme ça. Donc quand même, on s'emmerde moins pendant le tour de l'autre. Et euh, ben, j'ai le traumatisme des anciennes versions. Hein. Attention, on parle des anciennes versions, on ne parle pas de la V9. là. Mais j'ai quand même le traumatisme de ces joueurs qui pouvaient se serrer la main après avoir défini qui aurait l'initiative dans la partie. Euh, alors c'est un traumatisme qui euh, maintenant est quand même pas mal corrigé, mais je dois avouer que passer euh, 30 minutes à regarder l'autre, euh, décimer euh, allez, euh, 35% de mon armée avant de pouvoir euh, être euh, en réaction, euh, bah moi ça me casse les couilles et euh, franchement ça m'intéresse pas du tout quoi. Et ça, bah, je, je comprends pas que euh, la firme en soit encore là. Alors bah du coup, euh, ce que j'aime, c'est à chaque fois <rire> que euh, Games Workshop et que 40K essayent hein, d'ouvrir euh, des règles qui permettent d'effacer de, euh, ce, ce problème d'absence d'alternance. Voilà, toutes les petites règles qui permettent d'avoir des réactions, euh, je les kiffe. Même si, bah, malheureusement, je trouve qu'elles ne sont pas assez présentes. Et du coup, euh, ben, euh, j'aime beaucoup le dernier Kill Team. Franchement, je le trouve euh, vraiment sympa. Euh, la dernière version, elle m'a vraiment fait du bien. Elle est, elle est allégée, elle est facilitée. Euh, les phases de combat sont, sont, sont claires. Il n'y a, a pas un milliard de jets euh, à faire. Et euh, franchement, de ce côté-là, un grand bravo, euh, j'adore. J'aime particulièrement euh, la communauté euh, de 40k et c'était pas une mince affaire. Euh, elle a souvent mauvaise réputation, euh, moi j'y suis allé euh, à petits pas, mais en tant que euh, noob que je suis, euh, j'ai toujours été euh, super bien reçu par la communauté systématiquement j'ai été bien reçu par la communauté euh, je suis venu avec des questions euh, franchement euh, de noob euh, à la limite de la question débile et euh, jamais jamais jamais qui que ce soit ne m'a pris pour un con euh, dans la réponse j'ai toujours eu euh, une réponse et même plus que ça j'ai toujours eu euh, un accompagnement voilà c'est ce qu'on m'a toujours dit non, écoute, voilà, en fait, ça se passe comme ça, ça se passe comme ceci. Il y a d'autres jeux euh, qui, ont, qui ont ce genre de communauté, mais comme tous les jeux ne l'ont pas, euh, et que Games Workshop a énormément de représentants, donc a forcément beaucoup de gens intelligents, mais a aussi forcément beaucoup de connards, euh, ben je dois quand même saluer le fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros nettoyage dans la commu, euh, que les connards se sont fait dégager et moi, à chaque fois que j'ai eu affaire à cette communauté de 40k ça s'est toujours super bien passé du coup, j'aime pas Alors, attention à ce que je vais dire, ne le prenez pas mal euh, j'aime pas les chroniqueurs de euh, 40k, alors un gros bisou à, à, à tous ceux que je connais que je respecte et que j'admire, vu qu'ils ont <rire> 4 fois plus d'abonnés que moi, euh, et puis euh, 4 fois plus de communauté euh, que moi, de qualité euh, au niveau graphique et, euh, et des vidéos et du travail que moi. Mais ce que j'aime pas chez les chroniqueurs, c'est qu'ils parlent presque exclusivement aux hardcore gamers, quoi, aux, aux compétiteurs. Voilà. Euh, ils ne s'en rendent même plus compte. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé la lecture euh, d'un codex euh, sur, euh, sur internet, mais quel que soit le chroniqueur, euh, c'est euh, imbitable au bout de 10 minutes. en fait. Au bout de 10 minutes, il y a des mots qui vont être utilisés, des termes qui vont être utilisés, qui font que si vous êtes débutant euh, dans le jeu, que vous arrivez gentiment à votre, avec votre petit codex, eh, « je suis super content et tout, j'ai mon petit codex », euh, ben, c'est juste, juste impitable. Alors, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas systématiquement recommencer à expliquer et à expliciter euh, tous les termes qu'on utilise. Mais je pense que, malgré tout, on peut quand même euh, faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des termes qui sont systématiquement utilisés. Et il peut y avoir... Enfin, moi, il m'est déjà arrivé de regarder des lives, il y avait des phrases entières, je ne comprenais pas un mot de ce qui était dit. Et même lorsque ces chroniqueurs-là essayent de faire des vidéos pour les noobs pour les débutants, phase de mouvement, phase de tir, phase de machin, étant donné que ceux qui sont utilisés pour ces vidéos ne sont pas euh, des noobs. Ça, voilà, ça n'en est pas. C'est des gens qui ont euh, une cinquantaine, une soixantaine de parties dans le dos. Donc euh, non, c'est déjà plus des noobs ces gens-là. Donc comme ils utilisent euh, des gens même en binôme qui ne sont pas des noobs, et eh ben ça marche pas quand euh, les propos euh, sont euh, écrits, sont en rédaction euh, ça marche pas, il n'y a pas de spontanéité si vous voulez faire des vidéos pour les noobs, il faut qu'il y ait un expert et puis il faut qu'à côté de cet expert, il y ait un noob qui lui pose les questions que lui même ne peut pas envisager euh, qu'elles soient posables en fait, voilà, et je pense qu'en fait les chroniqueurs se sont totalement euh, détachés des nouveaux joueurs et, euh, et c'est le gros malheur de Warhammer 40k, c'est que c'est extrêmement difficile à pénétrer et à intégrer, même si la communauté vous accompagne, ben, les chroniqueurs essayent de faire un effort parce que quand on est débutant, on comprend rien de ce que vous dites. J'aime la diversité qui est proposée dans les équipements, dans les stratagèmes, dans les doctrines, toutes ces choses-là. Euh, franchement, je pense que ça, ça fait le sel du jeu, c'est ça qui fait en fait que euh, le jeu est un jeu extrêmement compétitif, euh, qui a une vraie diversité. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que cette diversité-là, on ne la retrouve pas forcément sur les tables, parce qu'il y a cette putain de méta, et on y reviendra lorsque je vous ferai un j'aime, j'aime pas sur un autre jeu. Euh, mais, euh, voilà, il y a quand même la possibilité d'équiper son type de façon totalement exclusive, notamment de façon totalement différente du type d'en face. Et ça, je trouve ça top, parce qu'il y a de nombreux jeux, et je ne vais pas les citer, où on a des effets miroirs, où, où tout le monde a le même équipement. Et là, ça n'a rien à voir avec la méta, mais où vraiment, on a tout le temps les mêmes trucs qui sortent, parce qu'on n'a pas une diversité assez large au niveau, au niveau de la possibilité de, de, de montage et de stuffage, et ça, c'est vraiment dommage. Alors du coup, ben, j'aime pas non plus ça, <rire> ben, parce que je suis noob, et que quand j'ouvre une boîte, ben, il comprend rien, euh, voilà, moi quand j'ouvre une boîte, et puis qu'on me dit, euh, voilà, alors tu, tu montes ton perso, mais t'as qu'un one shot, hein, donc tu peux le monter qu'une seule fois ce perso là, alors tu fais quoi tu lui mets un fuseur, un bolter, un laser machin bidule, euh, un canon snus nuts machin truc. Euh, tu lui mets les grenades frag ou tu lui mets des, des grenades classiques. Euh, tu lui mets un couteau comme ça ou tu lui mets une dague bidule truc. Parce qu'attention, hein, euh, tu pourras le faire qu'une fois. Et si jamais euh, tu ne fais pas le bon choix, il ben, va falloir racheter l'intégralité de la botte pour pouvoir remonter ce personnage-là de façon différente. C'est même le cas dans, dans le dernier Kill Team. Même si on arrive à faire un médecin, on arrive à faire un radio, on arrive à faire... Mais voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on monte. Et euh, je trouve que ça, c'est euh, hyper finement. Moi, ma première boîte de Kill Team, je l'ai tout simplement pas montée, je l'ai ouverte. Et euh, quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse des choix sur fuseur, pas fuseur et tout ça, euh, bah j'étais tellement emmerdé que je ne comprenais pas de quoi on me parlait. Je ne savais pas ce que ça... quelle était la différence, en fait, entre ces armes. Et euh, j'étais sclérosé. Alors, il y a euh, des... Euh... Des collègues, notamment Tourop, pour, pour ne pas le citer, qui m'avaient dit « Non, mais t'inquiète pas de ça, monte tes figues comme elles te plaisent, et puis si un jour tu l'alignes, et puis que t'as un fuseur, et puis que t'aurais voulu mettre un bolter, du moment que sur ta, ta data sheet tu mets le bon truc, ça passe quoi, t'emmerdes pas avec ça. » Mais, voilà, je suis un névrosé de l'exactitude, il y a même des gens qui vont jusqu'à aimanter leurs figurines, je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas le temps de les monter, ni de les peindre, ni de les jouer, donc c'est pas pour les monter. Mais voilà, je trouve qu'on n'est pas assez accompagné dans les choix et que c'est pas assez expliqué quelle est la différence entre tel type d'arbre ou tel type autre. Et que par exemple, lorsqu'on s'est retrouvé avec des propositions comme sur Warcry où il n'y avait qu'une seule façon de monter, je suis bien conscient que je suis en train de totalement contredire ce que je viens de dire tout à l'heure, mais... C'est bien aisant de se dire, ben bah voilà, j'ouvre ma boîte de euh, Warcry et euh, pour monter ma figurine, bah, j'ai qu'une configuration et je me prends pas trop la tête. Voilà. Donc, j'aime la diversité, puis en même temps, elle me pose problème. Allez, pour finir, euh, j'aime le crossplay, évidemment, euh, de Games. Je pense que de ce côté-là, ils ont tout compris et que tous les autres éditeurs qui ont des univers multiples diverses et élargies qui ne permettent pas de faire du crossplay bah c'est des gros cons qui n'ont rien compris. Franchement le crossplay euh, chez Games Workshop et notamment le, le crossplay qui est offert par l'univers de 40k est absolument incroyable euh, je vais pouvoir utiliser ma figurine pour aller faire un Kill Team je vais pouvoir utiliser ma figurine parfois pour aller faire un Blackstone Fortress je vais pouvoir utiliser ma figurine de Blackstone Fortress pour euh, l'ajouter euh, dans Kill Team. Je vais pouvoir utiliser mes Kill Team et euh, les intégrer euh, dans mon armée euh, de 40K puisqu'ils en sont pour la plupart euh, extraits. Voilà, la diversité et surtout euh, le crossplay qui est proposé euh, par Games. Que ce soit à la fois dans l'univers de 40K et dans celui de AOS, franchement, c'est top, c'est la classe. Et euh, ça, ben, euh, d'accord, c'est une machine Afrique. mais quand vous achetez une figurine, vous l'achetez pour un grand nombre de jeux en l'occurrence 3 à 4 jeux et, euh, et ça bah, c'est une force et euh, je trouve ça super top et pour finir ce que je n'aime pas euh, chez euh, games et surtout ce que je n'aime pas sur 40k parce que c'est pas le cas de toute la proposition games c'est les data sheets j'aime pas ça je ne comprends pas c'est là la... alors ça c'est un truc ça m'est arrivé je suis passé pour un con euh, on achète une boîte, puis il n'y a pas les cartes des persos dedans. Voilà. Euh, alors, on va me dire, oui, mais c'est parce qu'on te vend le codex, nanani nanana. Je pense que euh, on peut mettre la, une carte euh, dans la boîte et puis vendre le codex quand même. La preuve, ils le font pour AOS. Enfin, AOS, moi, il m'est déjà arrivé d'acheter des boîtes. Dedans, il y avait la carte. Euh, vous pouvez acheter les cartes à côté hein, euh, pour AOS à chaque fois que euh, des nouvelles factions sortent, on vous sort les cartes avec les, les, les petits battles euh, avec voilà, la, la carte de base après si derrière vous changez les armes, vous changez les armes euh, là, franchement dans 40K, cette absence de cartes moi, ça me pose problème je suis un joueur débutant et euh, je dois pouvoir avoir euh, une vue directe et immédiate sur tout ce que j'ai et cette espèce de data sheet avec une liste incommensurable d'informations de, de, euh, dessus que j'estime être illisible et incompréhensible, euh, ben, euh, moi ça me pose problème. En plus la carte, ça a un avantage que c'est un bel objet quoi qu'il en soit, euh, et, euh, et voilà, je, je, je, ça fait partie, c'est un complément du jeu, vous, vous, prenez, vous prenez un, un million de, de, de, de jeux de figurines, y a, ils ont, ils ont leurs cartes, Briscard, il y a une carte, euh, vous allez prendre Confrontation, il y avait une carte, vous allez prendre War Machine, vous aviez votre carte, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, euh, c'est simple, tous les autres jeux de figurines <rire> ont leurs cartes, Peut-être que Bolt Action, il euh, n'y a pas. Peut-être que Bolt Action, ils sont eux aussi encore en, en datasheet. Mais voilà, je trouve ça, je dommage. D'autant plus que ce sera un moyen pour eux de faire plus de fric. Donc je comprends pas. Et puis, ce que je comprends encore moins, c'est qu'ils le font pour d'autres jeux et pas pour celui-là. Et ça, euh, c'est obscur. Alors, peut-être qu'ils ne veulent pas bousculer euh, leur fanbase, mais ils ne la bousculeront pas, la fanbase, en sortant des cartes. Euh, c'est juste que la fanbase ne l'achètera pas. Par contre, les, les, les, les, les, les bonnets comme moi, euh, débutants, bah, ils vont se jeter dessus pour pouvoir euh, jouer plus facilement quand ils auront monté, se couché, ben, leur figurine. Voilà, j'ai fini ce euh, « j'aime, j'aime pas euh, ». Dites-moi euh, en commentaire ce que vous, euh, vous aimez et puisque vous appréciez moins euh, de l'univers de 40K J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ma vision de l'univers de 40K. Je crois qu'il y a autant de j'aime que de j'aime moins ou j'aime pas. Quoi qu'il en soit, c'est un univers que je kiffe et que j'ai vraiment hâte de pouvoir aborder avec vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, hein, parce qu'il n'y aura que ça, quoi qu'il en soit, pour poutrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao